Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième jour vendredi 23 octobre pour la FUDD, pour le forum pardon un petit un petit lapsus pour le forum PHP un petit peu l'habitude la FUD ça sera dans six mois et les dates et les villes vont être annoncées ce soir n'oubliez pas la keynote de notre clôture et, euh, et donc on va commencer euh, cette journée, ben pour moi par la meilleure des manières, étant donné que j'ai l'honneur d'introduire Benoît, qui est passionné de la technique, qui aime comprendre en profondeur les choses. Il s'est construit une forte expertise. Euh, le mène à conduire une carrière au CTO depuis plus de dix ans maintenant. Dans notre milieu, c'est c'est vraiment c'est vraiment une belle carrière. Chez Smile d'abord, maintenant chez Akeno, qu'il a cofondé en 2013 et dont il contribue grandement à la croissance de cette belle société nantaise et à l'épanouissement des gens qui sont à l'intérieur aussi, avec tous ses associés. Il va nous parler aujourd'hui de ces détails que l'on rencontre tous les jours, sur lesquels on s'entête, on s'enrage régulièrement, que sont les nombres à virgule flottante. Je laisse maintenant la parole à Benoît Jacquemont. Benoît, à toi. Merci beaucoup Cédric pour l'introduction, très euh, flatté par... Euh... Par celle-ci, euh, bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour ce talk. On va rentrer dans le vif du sujet et pourquoi ce titre Pourquoi 01 plus 02 différent de 03 Alors évidemment, d'un point de vue purement mathématique, on est tous d'accord, 01 plus 02 est bien égal à 03. Mais je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont essayé, peut-être hein, par curiosité, de regarder ce que ça donnait en faisant un code PHP qui exécutait cette ce, ce, toute petite euh, as, euh, pardon, addition et cette comparaison. Évidemment, quand on lit ce code, on se dit bah, jamais il rentre dans le if. C'est logique. Le if est euh, euh, le, le if ne peut pas être vrai. Néanmoins, quand on exécute ce code, on se retrouve avec cette assertion, 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3. Alors on se dit, ça c'est bizarre, bien sûr, ça remet en code beaucoup de choses qu'on a appris d'un point de mathématiques, etc. On se dit il y a forcément un petit souci. Est-ce que le souci il est au niveau de l'addition la, la, ou est-ce que le souci est au niveau de la, de la, de la comparaison on va creuser un petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'addition dans une variable intermédiaire. Comme ça, on va pouvoir regarder si après une blague, peut-être qu'il y a un problème avec la précédence, avec l'opérateur d'égalité ou de test, enfin, on ne sait pas trop. Donc, je mets ça dans une variable intermédiaire, je teste la variable intermédiaire, et là, qu'est-ce que j'ai Il me dit la somme est bien 0,3, par contre 0,3 n'est pas égale à 0,3. Alors là, évidemment, ça ne veut plus rien dire. Euh, toutes nos convictions mathématiques tombent, s'écoulent d'un coup, on se dit PHP fait des trucs chelous. Et donc on va essayer peut-être avec un autre langage pour voir ce que ça donne. On va essayer avec du JavaScript, un langage qu'on connaît un peu plus, qu'on connaît assez bien aussi, hein, on fait du web. Et donc on écrit ce même code en JavaScript, et là JavaScript va avoir la même cohérence dans l'étrangeté. Je dirais, c'est-à-dire que JavaScript va nous dire aussi eh « ben, je suis d'accord avec PHP, 0.1 plus 0.2 n'est pas égal à 0.3 ». Bon, on va continuer à creuser avec JavaScript. Et on va faire exactement la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une variable intermédiaire le contenu de la somme, et puis euh, on va regarder ce qu'il euh, qu y a dans cette euh, somme, et puis on va la comparer avec 0.3. Et là, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent par rapport à ce que nous faisait PHP. La, la somme n'est pas égale à 0.3, la somme est égale à 0.3, 0.00, puis 4 à la fin. Et là, on est d'accord sur, sur la comparaison, on est d'accord que 0,3004 n'est pas égal à 0,3. Donc le problème n'est pas au niveau de la comparaison, le problème est au niveau de la somme. Donc ça pose déjà deux questions. La première question, c'est pourquoi PHP nous disait que la somme était égale à 0,3 Et cette première question, on va essayer de répondre avec... Euh, donc voilà ce que PHP nous disait. Avec Tout ça, c'est lié à une configuration d'options qui s'appelle précision, que je vais dégager tout de suite du talk, parce que c'est peut-être une des, des pires options de configuration de PHP. Et vous savez, PHP, c'est un langage qui essaie beaucoup d'aider les développeurs en, en facilitant certaines choses. Mais parfois, cette facilitation, ça cache la réalité. Et précision tombe exactement dans ce dans ce cas-là. Déjà, les nombres à virgule flottante, vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et en plus, précision nous cache la réalité de ce qui se passe en arrière-plan. En fait, précision, on pourrait imaginer que ça a un effet sur la façon dont les, dont les nombres à virgule sous sont calculés avec un niveau de précision, etc. Pas du tout Précision, c'est simplement une configuration qui va modifier l'affichage des nombres à virgule flottante. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est que c'est vraiment une question d'affichage. Alors, c'est un effet, ça n'a aucun effet sur la façon dont les calculs sont faits, absolument aucun. Par contre, c'est un effet sur l'affichage. À l'affichage, PHP va faire un arrondi par défaut sur les nombres à virgule flottante. C'est euh, la précision s'applique également lorsqu'on convertit un float vers une euh, chaîne de caractères mais ça va nous embêter souvent à l'affichage, parce que c'est souvent nos, une façon de regarder ce qui se passe dans les variables, on va l'afficher, et c'est là que PHP va nous tromper quelque part. Et si, si je reprends le même code tout à l'heure en augmentant le nombre de chiffres que j'affiche en changeant la précision, Ici si je la passe à 17, la valeur par défaut c'est 14, et bien là je vais avoir la même cohérence, je vais avoir le même résultat quand j'ai script à savoir que la somme est bien égale à 0.3004, et le tout ne peut pas être égal à 0,3. Donc, un premier élément, le paramètre de configuration de précision va vous embêter presque encore plus, je dirais même, que les nombres à des ruchotons, puisqu'il va vous cacher la vérité en vous faisant croire que tout se passe comme vous imaginez que ça doit se passer, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est notre première, première problématique, c'était l'histoire de la précision. Deuxième problématique, c'est pourquoi 0,1 plus 0,2 ne fait pas 0,3 D'un point de mathématique, ça devrait faire 0,3. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe derrière En fait, pour comprendre ce qui se passe, qu il faut comprendre une des limitations de nos ordinateurs. Nos ordinateurs sont binaires. C'est-à-dire que ça vous le savez bien, dans un ordinateur, tout est 0 et 1. Et absolument tout dans un ordinateur, au niveau matériel, fait en sorte que les signaux électroniques qui passent dans un ordinateur soient bien interprétés, soit en 0, soit en 1. Jamais entre les deux. Alors, si tout est sous forme de 0 et de 1, Comment est-ce que je peux représenter quelque chose qui se trouve entre 0 et 1 Et ça, c'est une des problématiques fortes qu'on a au niveau des ordinateurs, c'est une délimitation de nos ordinateurs. Et en fait, pour essayer d'implémenter un système qui nous permet de représenter des choses qui, qui puissent fonctionner avec des, des, des binaires, même pour des nombres à virgule, eh bien, on va s'inspirer de la représentation euh, scientifique. Disons. Vous savez, cette représentation scientifique, prenons par exemple. Euh, ce nombre, donc euh, 0,006458. Si je euh, transforme en représentation scientifique, je vais avoir trois parties. La toute première partie, ce qu'on appelle le chiffre le plus significatif, c'est celui qui va se trouver à gauche de la virgule. Il sera toujours différent de 0. Et puis après, on a le reste des chiffres significatifs qui se trouvent à droite de la virgule. Et puis après, on a l'exposant. L'exposant, donc la puissance de 10 euh, à laquelle on multiplie pour obtenir le chiffre final. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en fait, ces trois parties qui sont toutes représentables par des entiers. On peut représenter ces trois éléments par des entiers. Et ça tombe bien, parce qu'on a dit tout à l'heure que les ordinateurs ne peuvent représenter que des 0 et des 1, donc globalement, on ne sont capables de représenter que des entiers. Et donc là, on va être capable de représenter des nombres à virgule, ou des nombres réels, en mathématiques, à travers des entiers. Et donc si je reprends la même chose, cette notation scientifique, mais je le fais en binaire, donc, par exemple, je prends ce nombre euh, binaire à virgule, ça va me donner 1 vivait euh, 1, 1, 1, 1, par 2 puissance moins 10. Hein. Là, on est en binaire, donc on n'est plus sur des puissances de 10, mais des puissances de 2, donc 2 puissance moins 1, 0, pardon. Et si on joue avec l'exposant, et si on joue un petit peu avec l'exposant, en gardant la partie significative, eh bien, vous voyez qu'on va être capable de représenter des nombres très différents juste en faisant varier l'exposant. Et quand on fait varier l'exposant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la virgule, elle circule de gauche à droite. La virgule flotte. Et c'est ça, la signification d'un nombre à virgule flottante. C'est que le fait de pouvoir avoir un exposant sur lequel on peut jouer, eh bien, peut faire varier la virgule de gauche à droite et donc faire flotter. Et donc, c'est donc des nombres à virgule flottante. En termes d'implémentation, sur des machines 64 bits, hein, qui sont maintenant la norme, ça va donner, on va implémenter ça sous cette forme de cest C'est-à-dire que je vais avoir, le premier bit va dé déterminer le signe. Est-ce que je suis positif? Est-ce que je suis négatif? Je vais avoir 11 bits pour l'exposant et je vais avoir 52 bits pour le signifie, pour la partie significative. Prenons, par exemple, un nombre, un nombre encodé en 64 bits, un nombre à une chose entre en 64 bits, celui-ci. Alors, en réalité, l'encodage est légèrement différent dans la pratique. Néanmoins, on va rester là-dessus. Pour, pour simplifier les choses donc ça va me donner donc 1.10101 par 2 puissance 3 ce qui va me donner 1.10,101 donc je vais avoir une partie entière qui se trouve à gauche de la virgule cette partie entière on sait facilement la transformer en décimale hein, vous savez euh, donc plus vous, vous éloignez ce sont des puissances de 2 donc la première c'est des puissances 0, des puissances 1, des 2 donc plus je vais à gauche de ma virgule plus j'augmente mes puissances de 2 mais comment je gère en termes de puissance de 2, ce qui se trouve à droite de Et bien de la même façon, comme je m'éloigne, comme je vais vers la droite, je vais diminuer mes puissances de 2. Et donc je vais avoir 2 puissance moins 1, donc c'est l'équivalent de 1 sur 2 puissance euh, 1, euh, 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 3, etc. Et donc je vais avoir des fractions de puissance de 2. 1 demi, un quart, un huitième, un seizième, 1 trente-deuxième, un soixante-quatrième, 1 256 e 1 128e, etc vous comprenez le principe, ce qui va pouvoir me représenter un nombre à virgule grâce à ce nombre à virgule flottantes. Alors cette implémentation est assez intéressante parce qu'elle résout une autre limitation des entiers. Bon, on sait qu'une des premières limitations des entiers qu'on a vu ici, c'est qu'on ne peut pas représenter des nombres à virgule avec des entiers. C'est le principe même d'un entier. Mais il y a un autre problème sur les entiers, qui est la taille. Vous allez me dire, en 64 bits, le plus grand des entiers, on peut obtenir avec cette constante en PHP. Ça fait une belle bête déjà, c'est un nombre de bonne taille, c'est 9,22, 10 puissance 18. Il y a de quoi s'amuser avec ça, il y a de quoi faire beaucoup de choses. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, comparons cet entier avec quelques grandeurs qu'on peut trouver autour de nous. Par exemple, le, la masse de tous les vers de Terre sur la Terre est équivalente à 7,6, 10 puissance 12. Ça tombe bien, on est en dessous du plus grand des entiers. Maintenant, si je m'intéresse à la masse des océans, je suis à 10 puissance 21. La masse de la planète Terre en elle-même, c'est 10 puissance 24. La masse de notre galaxie, on a 10 puissance 42. La masse de l'univers observable, c'est 10 puissance 53 kg. Donc, vous voyez bien que très rapidement, en fait, les entiers vont être très limités en taille. Et donc, si on s'intéresse au plus grand nombre à virgule flottante qu'on peut représenter, qui est disponible également euh, via une, une constante qui s'appelle PHP -Shot max, c'est celui-ci. C'est 1,8 10 puissance 308. 308 versus 18. -à avec, le, avec le plus grand entier. Donc, on est à 290 ordres de grandeur plus grands que le plus grand des entiers. Ce qui est juste astronomique en termes de taille. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nombres à virgule flottante ont été créés pour contourner les problématiques des entiers, à savoir, un entier ne peut pas représenter des nombres très petits, puisqu'on ne peut pas représenter de nombres à virgule, et il ne peut pas représenter de nombres très grands non plus. Et donc les nombres à virgule flottante ont été créés pour régler ces problèmes-là. Effectivement, dans la pratique, quand on regarde donc euh, la partie positive non nulle, sur un entier, je vais de 1 à 9,2 10 puissance 18, alors que sur un flotte, je vais aller de 2,25 10 puissance moins 308, pour vous donner un 10 puissance moins 308, je pense sais pas si vous la constante de Planck, la constante de Planck, c'est la plus petite distance que l'on peut mesurer. En toute cette constante, l'univers devient quantique. Et donc, ça euh, pose tout un tas d'autres problématiques. Cette constante de Planck, c'est 1, 10 puissance moins 35. Là, on a 10 puissance moins 308 disponible, et ça va jusqu'à 1,8 10 puissance 308. Vous avez vu euh, l'ère de jeu, euh, l'espace de jeu qu'on a grâce aux flottes, qu'on n'a pas grâce aux entiers. C'est juste phénoménal, c'est astronomique. Et ce qui est hyper intéressant de tout ça, c'est que les deux, mon entier va être codé en 64 bits, et mon flott va être également codé en 64 bits. Comment est-ce possible qu'on arrive à représenter un intervalle, une portée aussi importante avec des flottes, on parlait des entiers, en utilisant le même espace de stockage qu'un entier Eh bien, en fait, parce qu'on va tricher avec les flottes. En fait, les flottes sont un échantillon, ne peuvent représenter qu'un échantillon des nombres qui sont entre ces deux lignes dont je vous ai parlé, les moins 308 et 10860. Et c'est qu'un petit échantillon des nombres qui sont disponibles. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des comportements un petit peu étranges, voire euh, carrément confusants. Prenons, par exemple, les nombres réels entre 0 et 0 il, il existe un nombre, une, une infinité de nombres réels entre 0 et 0. Vous avez 0, 0,001, 0, 00, Je peux mettre un, une infinité de 0 avant même de mettre un 1 et on voit bien qu'on peut mettre une, une infinité de nombres réels. Eh bien, dans un ordinateur, on ne peut pas mettre une infinité d'informations, parce qu'on est limité par l'espace. Là, on est limité même en 64 bits. Eh bien, mes nombres à virgule flottante, en fait, vont représenter des échantillons ponctuels de nombres réels. Ce qui fait que si vous écrivez ce code, je veux mettre 0,1 dans une variable, ce que vous voyez, c'est qu'il n'existe pas de représentation de 0,1 en nombre à virgule flottante. Et donc, que va faire le système, ne possédant pas la possibilité de représenter 0,1, il va prendre le nombre à virgule flottante le plus proche disponible, qui va être celui-ci. Et donc, on va avoir 0,1, quelques 0, et puis 555 à la fin, parce que c'est le seul nombre disponible qui se trouve le plus proche de 0,1. Et donc, quand on va afficher A, eh bien, on va se retrouver avec un nombre qui est complètement bizarre, qui n'est pas celui qu'on a mis à l'origine. Pourquoi? Et là, c'est toute la un des principes de base des nombres à vieillus flottante, c'est on travaille principalement avec des approximations. La valeur qui va se trouver dans A est une approximation. Et ce qui veut dire qu'en fait, la valeur originelle est perdue. Si vous regardez le contenu de A après avoir reçu l'information dans A, vous ne pouvez pas savoir si la valeur originelle était 0,1 ou si le système qui a mis la valeur dans A avait bien mis 0,1, 555 ou 552 puisque l'approximation sera celle à 1, 0, 0, 555. Donc, vous avez perdu de l'information en fait de l'approximation. Et donc, pour comprendre pourquoi 0,1 plus 0,2 égale 0 0,4, on va essayer de euh, regarder toutes les étapes, en regardant chaque chacune des opérandes et la somme. Eh bien, vous allez voir, par exemple, mon opérande 1 dans lequel j'ai mis 0,1, eh bien en fait, dans ce contenu, je ne vais pas avoir 0,1, puisqu'on a vu jusqu'avant, juste avant, pardon, que 0,1 n'existe pas dans les nombres à virgule flottante, n'est pas représentable, sous forme de nombre à virgule flottante. Et donc, je vais avoir un autre nombre à la place. C'est l'approximation la plus proche de 0,1. Pareil pour 0,2, il n'existe pas non plus dans les nombres à virgule flottante. Donc je vais avoir une approximation de 0,2. Donc au moment où je vais faire la somme, je vais faire une somme des deux approximations, et je vais obtenir une valeur qui peut être elle-même n'est pas représentable sous forme de nombre à virgule flottante. Parce que là, vous voyez bien que les deux chiffres que je devrais avoir, je devrais avoir quelque chose qui se termine par 1, 6, 6, 6, mais celui-ci n'existe pas non plus dans les nombres à virgule flottante. Donc je vais avoir une approximation de la somme de mes approximations. Évidemment, au moment où je vais vouloir pardon, comparer ça avec 0,3, qui lui-même n'existe pas dans les nombres à virgule flottante, voici son approximation la plus proche, et eh bien à aucun moment le système va me dire effectivement 0,1 plus 0,2. Et bien égal à 0,3, il n'y a, a aucune chance que ça arrive. Puisque à chaque fois, je vais travailler avec des approximations. Et ça, c'est la règle numéro un des nombres à virgule flottante, c'est que vous allez travailler avec des approximations. Ce qui va avoir plein de conséquences et qui est même fondamentalement perturbant lorsqu'on travaille avec des ordinateurs, on a toujours le sentiment qu'un ordinateur va faire tout ce qu'il peut pour garder la donnée qu'on lui a donnée. Vous mettez une chaîne de caractère, vous attendez pas à ce que la chaîne de caractère soit transformée en une autre valeur. Et finalement, il n'y a que les nombres à virgule flottante qui ont ce comportement-là et qui n'est pas du tout attendu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec un ordinateur dans lequel, normalement, on a confiance qu'il qu ne va pas perdre la donnée qu'on lui a donnée, qu'on lui a fait. Et du coup, ce comportement, il est un petit peu particulier. Et comment, comment être sûr que les implémentations dans les différents langages, les différents ordinateurs soient cohérentes les unes par rapport aux autres Eh bien, il y a un standard qui existe, qui s'appelle le ie 754 le IE, vous savez, c'est un, un organisme qui travaille sur beaucoup de standards. C'est un standard qui date des années 80, c'est pas du tout récent, et qui explique comment doivent être implémentés nos rendues votantes. Et donc, ce qui fait que la plupart des, la plupart des ordinateurs, vous savez même sur des architectures Intel, ou ARM, ou encore autre chose, eh bien, vont implémenter ce même standard, et du coup, les langages de programmation, tous les langages de programmation qui se basent sur ce matériel, évidemment, auront le même comportement, qui est celui qu'on a vu juste avant. Alors les nombres à virgule flottante, ça peut faire plein de choses super. Ça peut aussi faire des choses assez inattendues. Et donc je vais donner quelques exemples en fait de l'histoire de l'informatique. Et le premier auquel on va s'intéresser, c'est Ariane 5. Donc Ariane, c'est un lanceur lourd d'engins spatiaux, donc euh, qui est géré par, par euh, l'Agence spatiale européenne. Ariane 5, c'est le successeur, le successeur de Ariane 4. Ils ont mis le paquet hein. par rapport à Ariane 4, on a une capacité de 10 tonnes, donc on fait deux plus que deux fois plus de, de, de charges que Ariane 4 en elle-même. Sur la poussée, on a 1000 tonnes, quasiment quatre fois plus de poussée que Ariane 4. Donc ça c'est c'est un beau bébé hein, quand même, 10 ans de développement, 7 milliards de dollars d'investissement. Nous sommes le 4 juin 1996, vol inaugural d'Ariane 5. En termes de payload, donc la charge dans la dans la coiffe, on a quatre satellites d'une tonne de chacun. C'est la mission cluster, hein, donc qui, qui va étudier le soleil en étant quatre satellites qui vont communiquer les uns avec les autres. L'ensemble euh, estimé lanceur plus charge est estimé à 500 millions de dollars, un demi milliard de dollars, pour vous donner une idée. On va regarder le décollage. La mise à feu se passe parfaitement. On a un lift donc c'est-à-dire un décollage de la fusée. Euh, aucun problème au décalage, qui est souvent là où, ça, où les problèmes se arrivent. On a une belle trajectoire, quand tout à coup, c'est le brame, on a la fusée qui se désintègre. Et là, vous venez de voir 500 millions de dollars partir en fumée. Et il n'y a pas que ça. Hein. La fusée s'est désintégrée à environ 3,7 km d'altitude, donc, retomber sur l'ensemble de Kourou, on est en Guyane, hein, donc il y a une population locale qui a dû être évacuée, il y a de la retomber dans la jungle, impact sur la faune, sur la flore, c'est pas top. C'est vraiment pas top ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand vous lancez une fusée euh, depuis la Terre, euh, la fusée elle a une trajectoire qui est elliptique. Euh, la fusée elle monte pas tout droit et puis une fois qu'elle a passé le dernier atome d'oxygène, elle prend la première à droite. Non, la fusée elle a une trajectoire elliptique ce qui fait que la fusée, donc, sa trajectoire, elle va avoir une vélocité verticale, donc au niveau du Microsoft, euh puis elle va continuer à monter, et puis elle va avoir une vélocité horizontale assez tôt même dans sa trajectoire, même si cette vélocité horizontale n'est pas très élevée. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on va s'intéresser un petit peu au code source qui gère cette vélocité horizontale. Et c'est le code source qui vient d'Ariane 4. Alors, Ariane 4, à l'époque, c'est le lanceur le plus, euh, success, enfin, le plus efficace qui est eu. Ils ont fait 80 vols de suite sans aucun problème ça, c'est le meilleur lanceur qui est arrivé. Donc, ils ont repris le code d'Ariane 4, hein, normal. Du code qui fonctionne en prod, on le récupère. Il a prouvé que c'est qui fonctionnait bien. Le truc, c'est qu'Ariane 5, il a, elle a quatre fois plus de poussée. Et si on regarde le code, donc, qui gère la partie trajectoire et la partie, euh, vélocité horizontale. Donc, c'est un, c'est un système d'asservissement dans une boucle. Et dans cette boucle, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on demande à la centrale inertielle de nous dire, bon, bah, dis-moi, quelle est la vélocité, euh, horizontale qu'on a. C'est, la centrale inertielle, c'est très proche de ce que vous avez dans vos téléphones, des axes gyroscope, des gyroscopes, donc ça donne une valeur qui ici, en 64 bits, dans un float, 64 bits, extrêmement important. Cette valeur est passée après à une fonction qui va calculer la correction appliquée pour rester sur la trajectoire. Vous savez, la fusée, il peut y avoir du vent, donc il y a toujours des petits ajustements à faire pour que la trajectoire soit bien suivie. Sauf que là, en fait, on va prendre le float, donc 64 bits, 1800, 308 maximum, et on va le mettre dans un entier de 16 bits qui, donc, peut contenir 32 767 au maximum. Ça marchait très bien avec Ariane 4, sauf que là, on a une poussée qui est beaucoup plus importante, donc une vélocité horizontale qui est beaucoup plus importante. Et là, on se pense à un overflow, c'est-à-dire qu'on va dépasser le maximum de l'entier, et du coup, ça va avoir un comportement qui n'a aucun sens, et la valeur dans la variable correction n'a plus aucun sens. Et par contre, cette variable, cette valeur est passée à la fonction qui applique au niveau des moteurs la correction. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir dans la vidéo le moment où cette ligne de code est exécutée. Donc dans la vidéo, vous voyez, vous avez une, la trajectoire qui est parfaite au départ, et au moment où la ligne de code qui applique cette correction qui n'a aucun sens est exécutée, et eh bien on voit la fusée qui part complètement sur le côté, sur le côté gauche, et avec les forces en jeu qui sont juste monstrueuses, et eh bien la fusée se désintègre à cause de ce problème, à cause de ce, euh, ce flotte qui, qui a été converti en entier. Et donc la leçon qu'on peut en tirer de ça, c'est que convertir un flotte en entier, c'est extrêmement risqué. On a vu au départ que les flottes ont été construits justement pour avoir un, un intervalle largement plus grand que les entiers. Donc s'amuser à réduire ça dans un entier, ça va mal, ça risque de mal finir. Et on peut même regarder ce que ça fait en PHP. En PHP, je prends une valeur très importante, je la mets dans un flotte, j'essaie de le convertir en entier, et ça n'a plus aucun sens. Non seulement ça n'a plus aucun sens, mais il y a zéro erreur. Donc, la conversion en entier est extrêmement dangereuse. On se travaille sur des flottes. Je vais donner un autre exemple. Je, on va encore opter un petit peu dans le temps. Début des années 90, la première guerre du Golfe. Donc, même on est en 1990. Euh, donc, vous avez le Golfe Persique ici, avec euh, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et le Koweït. Euh, à cette époque, donc Saddam Hussein, président euh, à vie de la république irakienne, décide d'envoyer le Koweït. D'un point de vue stratégique, ça a ça, ça, ça, ça, un certain sens, l'Irak n'a pas d'accès au Golfe Persique, hein, puisqu'il est un peu plus aussi l'Iran. Et en plus, le Koweït euh, est blindé de pétrole. Donc c'est un pays qui est très riche. Le truc, c'est que, évidemment, qui dit pétrole, dit états états unis Le Koweït a des rapports très étroits avec les états unis Donc, dans la semaine qui suit... Euh, L'invasion du Kuwait par l'Irak. Euh, George Bush, en président à l'époque euh, des États-Unis, décide d'envoyer des troupes en Arabie Saoudite, qui est aussi un, un, un allié des, des États-Unis, pour mettre un petit coup de pression sur Saddam Hussein en lui disant bon beaucoup euh, là euh, ça va pas du tout, euh, on arrive, tu vois on est là très très vite, donc maintenant tu t'en vas du Koweït et tout se passera bien. Sauf que Saddam Hussein il reste sur place. Il reste place et non seulement il ne cède pas tellement à la pression, il rajoute lui un petit coup de pression derrière, c'est qu'il va s'amuser à mettre des missiles SCUD, hein, des missiles d'origine soviétique, à plusieurs centaines de kilomètres de portée, sur la frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, en direction des troupes américaines. Les Américains euh, décident de se protéger en mettant en installant des, des batteries de missiles patriotes. Les missiles patriotes sont des missiles anti-missiles, c'est des missiles d'interception qui sont en gros capables d'intercepter des missiles ennemis pour les faire pour les détruire avant qu'ils atteignent leur cible. Quelques mois passent, ça se passe pas très bien, euh, Saddam Hussein reste au Koweït et donc les Américains commencent à pilonner l'Irak en se disant bah, on va en profiter pour euh, pour euh, faire sortir Saddam Hussein du régime et puis comme ça on sera tranquille pour plus tard. Donc on est au début de 1991. Et là, il y a eu pas mal de scuds qui ont déjà été envoyés sur euh, les, les troupes américaines, euh, mais là, celui-ci, le 4 février 1991, on vient à un scud qui part en direction de Daran. Alors, Daran, en fait, c'est ici, c'est euh, une ville, en fait, euh, Dar d'Arabie Saoudite, sur laquelle est basée une des, des troupes américaines. La batterie de missiles, euh, Patriot, détecte l'envoi du missile scud, et donc envoie une contre-mesure sous la forme d'un missile Patriot à destination du missile Scud. Les deux missiles suivent une trajectoire qui va à un moment euh, se rapprocher, et à ce moment-là, ce qui devrait se passer, c'est que le missile Patriot va libérer sa charge, c'est une charge explosive de il y a 80 kg, 40 kg d'explosifs, 40 kg de, de, de fragments métalliques, donc ça déploie une sorte de parapluie euh, au devant du missile, qui est censé donc soit faire détruire directement le missile ennemi, soit l'endommager suffisamment pour qu'il ne puisse pas atteindre sa cible. Sauf que là, les deux missiles se croisent, et le missile Patriot explose après le passage du missile Scud. Le missile Scud continue son chemin, et va finir par s'écraser et faire exploser donc un baraquement américain, faisant 38 morts parmi les soldats américains et une centaine de PC. C'est le genre d'histoire que n'aime pas trop les américains, donc ils font une enquête interne. C'est une enquête interne qui est... Ce document maintenant est disponible sur Internet, mais il a été déclassifié. Et on se rend compte, en fait, dans les autres documents, que l'enquête a mené à la conclusion que c'était un problème logiciel. Et si on regarde ce document, on peut plus ou moins deviner le code source associé au, au missile Patriot. Et je, on va s'intéresser au code source qui permet de détecter la distance entre la, le missile Patriot et le missile Scud. Celui-ci est assez simple, en fait. On prend un instant T, donc on se base sur l'horloge interne de la batterie de missile. Donc, euh, qui est réinitialisé à chaque démarrage, puis euh, on regarde depuis combien de temps elle a démarré. Donc, ça nous donne un temps T. On lance un éco-radar. Donc, le principe d'un radar, si vous lancez des ondes électromagnétiques, elles reviennent, et le temps qu'on met finalement ces ondes électromagnétiques à revenir, eh bien, ça vous donne ça, vous donne à, ça peut vous donner la distance en fait. Donc, on prend le temps après le retour des ondes, et la distance en fait, on l'obtient en prenant donc la différence de temps avant d'avoir lancé les ondes le temps après, on multiplie par la vitesse de la lumière puisque les ondes électromagnétiques se propagent avec la vitesse de la lumière, et on divise par deux pour avoir pour ne pas avoir l'air mais simplement à la distance. Ça paraît très simple, effectivement c'est simple et robuste. Sauf que dans, dans cette histoire, en fait, le Gate le la Time Start nous renvoie à un float. Et une des règles importantes du float, c'est qu'en fait, plus un flotte est grand, moins il est précis ça s'appelle la perte de précision. Et ça se comprend assez bien, parce qu'en fait, avec l'histoire de la virgule flottante. Plus un flot est grand, plus ma virgule va se décaler vers la droite. Et donc, je vais avoir plein de chiffres avant la virgule, j'en vais en avoir plus, plus je suis grand, et par contre, je vais avoir moins de chiffres après la virgule, donc je vais avoir moins de précision. Et en fait, cette perte de précision, elle a été analysée, euh, donc on la regarde maintenant avec ce code source on se rend compte que plus la batterie de missile va, va tourner, plus on, longtemps elle sera... En cours de fonctionnement, moins la fonction get été time from startup sera précise. À tel point, en fait, qu'ils ont, bon, c'est même calculable, et c'est ce qui a été fait dans le rapport dont je vais vous présenter la couverture tout à l'heure. On a un petit tableau qui nous explique que, au bout d'un certain nombre, et eh bien, en fait, on a une perte de précision qu'on voit ici dans la dernière colonne, inaccuracy, donc euh, imprécision. Et la batterie ici en question qui nous intéresse, qui était à Daran, en fait, ça faisait 100 heures qu'elle tournait. Et les batteries de missiles patriotes, euh, d'habitude, elles ne tournent pas à 100 heures parce qu'en théorie, c'est une batteries de missiles mobiles, donc elles bougent avec les troupes. Sauf que là, les, les troupes étaient stationnées depuis un petit moment à cet endroit-là. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé avec une perte de précision de l'ordre de 343 millisecondes. Donc, vous allez me dire, 343 millisecondes sur 100 heures, ça va, quoi. Sauf qu'on parle de missiles, dans le cas d'un Scudinscud, qui voyage à la vitesse de max 5, donc 5 fois la vitesse du son. À cette vitesse, max 5... 343 millisecondes, et eh bien, on s'est retrouvé, en fait, avec une différence par rapport à ce qu'imaginait le missile patriote de presque 600 mètres de distance entre la position réelle et la position calculée à travers le système du flotte. Ce qui a entraîné, effectivement, euh, la mort de, de beaucoup de soldats américains. Donc, une autre leçon ici qu'on apprend, c'est qu'un nombre à un virgule flottante ne peut pas être à la fois grand et précis. Ça, c'est extrêmement important aussi. Mais le nombre de peut apporter des choses assez cool. Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez ce logo. C'est le, le logo de Quake 1. Quake 1, c'est le premier FPS vraiment en full 3D. C'est avec des software, hein, ce qui est fait Doom. Doom, ce n'était pas la vraie 3D. Vous aviez les ennemis qui étaient en, en des sprites en deux dimensions. Vous ne pouviez pas vraiment avoir des tâches, des choses comme ça. Là, ça tourne sur une vraie machine de l'époque. On est en février 1997. Cette époque, les cartes graphiques 3D n'existaient pas. Et même, on n'avait pas de primitive 3D dans les processeurs comme on a aujourd'hui. Donc, ce moteur 3D, qui est full 3D, dynamic lightning, etc., qui a vraiment euh, lancé le, les vrais FPS 3D, en fait, ça a été fait sans aucun accélérateur 3D. Et le tout, font tourner sur un pentium à 60 MHz. Ce que vous voyez ici à l'écran, ça tourne sur une machine à 60 MHz. Comment ils ont pu réussir ce tour de force? Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'époque, et donc, vous sorti le Pentium, eh bien, dans le Pentium a été intégré les calculs à virgule flottante directement dans le processeur. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas dans la génération de processeurs précédents qui était les 486. Mais cette fois-ci, ils ont rendu, donc, ils ont mis un système de pipelines qui fait qu'on peut faire jusqu'à six opérations sur le calcul de, de calculs à virgule flottante à la fois. Et ces six opérations, c'est ça qui a permis d'avoir ce moteur 3D. Alors c'est qu'un exemple en réalité de choses qu'on peut faire avec les nombres à virgule flottante, mais ce qu'il faut en retirer, c'est que les calculs avec les nombres à virgule flottante sont extrêmement rapides. Et c'est ça qui fait toute leur force, en plus de leur capacité à avoir un intervalle énorme comparé aux entiers. Alors vous allez me dire, c'est bien joli. Alors nous, en tant que développeurs PHP, on est fort en PHP ici, hein. on n'envoie pas les fusées dans l'espace, j'allais dire heureusement en PHP, sans les. On n'envoie hein. euh, pas de missiles, euh, et puis on ne fait pas de moteur 3D. C'est vrai. Alors, moi, je peux peut-être parler un petit peu de mon expérience. Moi, je fais du PHP, je suis développeur PHP. Et euh, on travaille sur un outil qui s'appelle un PIM. Alors, un PIM, c'est Product Information Management. C'est un outil qui contient, qui sauvegarde l'information produite à un endroit unique, qui permet de l'enrichir, la traduire, etc., avant de pouvoir l'envoyer vers les destinations qui sont le site e-commerce, l'application mobile, etc. Ce qu'on appelle la source unique de confiance de l'information produite. Et évidemment, quand on travaille avec de l'information produit, on va travailler avec des nombres réels, des nombres à virgule. Par exemple, vous avez des prix, vous allez avoir des dimensions qui peuvent être avec des nombres à virgule. Et donc, il y a différentes problématiques qui vont se poser avec ces nombres à virgule, surtout avec toutes les problématiques d'approximation qu'on a vues jusqu'à présent. Par exemple, le stockage. Comment est-ce qu'on va stocker des nombres à virgule dans une base de données Alors, on peut essayer d'utiliser des flottes. Par exemple, je crée une table sur mes SQL, avec des flottes, je fais une colonne de type flotte, et j'insère ma valeur 0,1. Je regarde ce qu'il y a dans ma base, et je vois 0,1. C'est plutôt cool. Sauf qu'on sait tous que c'est pas la vérité. Sauf qu'on sait tous que maintenant, 0,1 n'est pas représentable sous forme de flotte. Et là, et on s'en rend compte, si je demande de m'envoyer toutes les valeurs qui sont égales à 0,1, MySQL va me dire, ah bah non, je n'ai aucune valeur qui est égale à 0,1. Et quand je force MySQL, un petit peu comme le problème de précision tout à l'heure, à m'afficher plus de chiffres après la virgule, on voit bien que dans ma base de données je n'ai pas 01, j'ai un autre le nombre qui n'est pas égal à 01 et donc là, j'ai perdu de la data. Je ne sais pas si à l'origine l'utilisateur qui a saisi cette valeur, il a saisi 01 ou est-ce qu'il a saisi 01, 0,0,0, 14, 91, etc., j'en ai aucune idée et je ne peux pas revenir en arrière, j'ai perdu de la data à cause de l'approximation. Et c'est pour ça que dans les bases de données, généralement, on va plutôt utiliser des décimaux. Et les décimaux, c'est extrêmement intéressant comme nombre ce sont des nombres à virgule fixe. Quand on regarde mon décimal ici, quest ce que je décris, je décris un nombre qui a 10 chiffres, dont cinq chiffres après la virgule. La virgule est fixe. Et ces nombres à virgule fixe, donc on voit bien que c'est eh bien inséré en base, et quand je demande euh, de faire une comparaison, de récupérer les données qui correspondent, ça fonctionne bien. Les nombres à virgule fixe n'ont pas d'approximation. Et ça, c'est fondamental, puisque ça peut nous permettre d'éviter les problèmes d'approximation et de perte de données dans les bases. Mais il n'est pas que le stockage qui peut poser problème. Il peut y avoir également la transmission. Lorsque vous transmettez des nombres à virgule, par exemple, j'ai un petit programme ici qui a récupéré, euh, un message JSON qui vient d'une API. et bien, dans mon prix, je vais avoir 29,99. Si je fais un JSON des codes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce 29,99 est transformé en flotte. Et donc, je suis sur une approximation. Et donc, j'ai de la perte de data. Comment éviter ça? Eh bien, c'est relativement simple. Dans les API, qui utilisent des, des nombres à virgule. Donc, soit vous faites un truc compliqué où c'est vous-même qui allez interpréter le JSON pour pas que PHP fasse du float derrière, mais rien ne vous dit que derrière, des gens pourront le faire dans d'autres langages. La façon la plus simple, c'est simplement c'est des chaînes de caractère. C'est-à-dire que le prix, vous mettez souvent de chaîne de caractères, et la chaîne de caractère vous garantit que vous n'avez pas d'approximation et donc vous n'avez pas de pertinence. Alors, il y a quand même des cas d'application où les, les flottes fonctionnent super bien. Et heureusement, par exemple, tout ce qui est calcul scientifique, là c'est une illustration du LHC, donc la large Ardon Ar Ar Collider de, du CERN, à chaque fois ils, donc, ils font des bombardements de particules, ils récupèrent des terabytes de données à chaque fois. Évidemment, on les nomme à des flottant on veut leur permettre, grâce à leur puissance, et leur vitesse, ainsi qu'à l'intervalle incroyable qui permettent, de pouvoir faire des calculs. Autre exemple, les capteurs. Ici, on a une illustration d'un lidar. Un lidar, c'est ce même principe qu'un radar, sauf que c'est un laser, donc ça envoie un laser, et puis une cellule photoélectrique récupère le, la, la lumière qui est renvoyée par l'objet qui est en face, euh, le temps qu'a mis la lumière pour, traverser, euh, euh, l enfin, pour aller jusqu'à l'objet et nous indique sa distance. Donc c'est une simple opération d'un temps extrêmement court, on est sur la nanoseconde, voire largement en dessous même, la picoseconde, le tout multiplié par la vitesse de la lumière donc on est sur des nombres très petits, multiplié par des nombres très grands et il n'y a que les flottes qui permettent de faire ça ou, ou travaillez des statistiques, vous allez avoir un volume de data énorme à traiter et l'approximation ne va pas vous poser le problème puisqu'on est sur la stat on va très bien avoir un petit peu d'approximation tant qu'on sait la maîtriser, il n'y a aucun souci et un peu dans le même domaine que les statistiques, le machine learning, et je dirais même, que le machine learning existe grâce au nombre à virgule flottante. Le machine learning est basé à 100% sur le nombre à virgule flottante et sur le fait qu'ils sont accélérés par le matériel. Ils sont accélérés par le processeur, mais également par les cartes graphiques qu'on utilise. Une carte graphique, c'est simplement un processeur qui est ultra parallélisé pour traiter les calculs de nombre à virgule flottante. Ça fait que ça, une carte graphique. Les applications, bien sûr, sont pas graphiques, mais on peut aller faire des statistiques avec et donc faire des machines. Learning. Et puis, il y a des cas où c'est pas une bonne idée d'utiliser des flottes. Par exemple, tout ce qui est argent, les paiements et, et... On va faire un exemple. Imaginons j'ai un petit code, là, euh, qui me permet de, de payer un panier. Mon panier, il coûte 49,99, je vais avec un coupon à 25, et puis il reste avec une carte. Voilà, des opérations assez simples. J'ai des trucs à payer, et puis à la fin, si ce qui si reste à payer est égal à 0, et bien mon paiement est bon. Sauf que si j'exécute ce code, eh bien, il va m'afficher 42,99, je paye les 25, ok, il me reste 29,74 à payer, j'utilise la carte à 29,74, ah bah non, le paiement n'est pas fini, il vous reste 3 millionièmes de milliardièmes d'euros à payer. Ah zut, c'est gênant quand même. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, on s'est encore fait avoir par l'histoire de précision de PHP. Si je vous montre la précision, on voit bien que mon prix, il n'a jamais été à 42,99, il a été à une approximation, Pareil pour ce qui me reste à payer. Et ce qui fait qu'à la fin, avec le jeu des calculs sur les approximations, bah, il me reste un toutième à payer, alors que je aucune, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi, en fait, ça c'est fondamental sur l'argent avec les nôles à virgule c'est que ça semble fonctionner. On a vu, on a l'impression que ça fonctionne, mais en fait, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Pourquoi Parce que l'argent, c'est une entité discrète. C'est pas comme une dimension ou un poids qu'on pourrait approximer. L'argent, c'est une entité discrète. Vous pouvez pas couper un sentiment d'eux. Vous pouvez pas aller à la boulangerie et dire bonjour, je voudrais une baguette. Boulanger vous dit c'est un euro et vous dites bah, j'ai 99 centimes, c'est suffisant comme approximation d'un euro. Ah non, elle ne vous laissera pas partir avec la baguette. C'est pour ça que, que lorsqu'on utilise de la monnaie, le plus simple c'est d'utiliser des centimes, et donc d'utiliser des centimes avec des entiers. Là, je fais toute mon opération sous forme de centimes, j'ai une pauvre fonction toute pourrie qui me fait l'affichage avec un point de, en mettant un point au milieu. Et tout fonctionne parfaitement parce que j'ai travaillé avec des entiers, donc je travaillais sans approximation. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser des centimes pour euh, l'argent, eh c'est pas nouveau. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai commencé ma carrière il y a euh, 21 ans, enfin, ça date, euh, chez Paul, Boulanger Paul, je travaillais sur les systèmes d'enregistrement, donc des de, de caisses enregistreuses. Et donc, dans le système des caisses enregistreuses, eh bien là vous avez un clavier de, de caisses enregistreuses, est saisi en centimes et c'est à ça que ça sert ce double zéro que vous voyez ici l'opérateur de caisse s'il si veut saisir 6 euros va saisir 6 et puis les deux zéros et comme ça on a saisi 600 centimes donc 6 euros et ça ça fait des dizaines d'années qu'en fait tous les systèmes de qui travaillent avec de l'argent travaillent au centime et ça simplifie et tout, ça simplifie tout alors vous allez me dire ouais mais oh, l'affichage ça va être pénible à utilisateur, ça va être pénible en fait dans, un, dans tous les frameworks, vous allez trouver des types de monnaies qui vont vous permettre de définir un diviseur, Symfony le fait, euh, je dois que le font. C'est des choses extrêmement simples et c'est que des questions d'affichage euh, à, à opérer. Je, je termine. Il me reste deux minutes, je crois. Là, Quelques autres alternatives rapidement au nombre à virgule flottante. Plus est -il utiliser des strings. C'est simple les strings. Ça vous évite d'avoir les approximations. Et puis, le, par contre, l'inconvénient, vous pouvez pas faire de calcul ni de comparaison. Autre alternative, vous pouvez utiliser l'extension BCMAT en PHP. Qui, donc, c'est du calcul en virgule fixe. Dès le début, vous voyez ici, vous êtes un qu'elle a 2 qui vous indique combien de, de nombres après la virgule vous voulez utiliser. Et donc là, ça fonctionne bien. 0,30 est bien égal à 0,3. Ça marche bien. En conclusion, on fait des comparaisons aussi. L'inconvénient, c'est qu'on a besoin d'une extension. Puis, je vais parler un peu de mon favori, euh, ne vais pas forcément beaucoup utiliser mais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle PHP décimale, qui est un peu l'équivalent des décimal en Java, et qui en fait permet d'avoir une interface objet autour des décimaux. Alors vous voyez, petite parenthèse, que tous les décimaux, à chaque fois qu'on met des, des flottes, enfin on met pas des flottes, des nombres à virgule, on les met entre cotes pour que ce ne soit pas transformé en flotte et que ce soit pas approximé. Et là, on a enfin 0.3, et bien il y 0.3, ça y est, on a réussi à faire l'opération qu'on essaie de faire depuis le début de, cette, de ce talk. Donc, plutôt cool comme... Euh, comme euh, comme librairie, une belle euh, interface objet, etc. Mais par contre, pas super facile à installer, puisqu'en fait, ce n'est pas encore disponible dans toutes les distributions. Pour terminer, petite conclusion, les nombres à virgule flottantes, méfiez-vous d'eux. La prochaine fois que vous mettez un nombre à virgule dans une variable, repensez à tous ces problèmes d'approximation et tout ce que ça peut entraîner. Souvent, on le voit pas au début, et puis on a des bugs super bizarres, très bien longtemps à la fin du projet, et, euh, et ça pose des problèmes assez sérieux. Deuxième point, ok, ça paraît très bizarre, les nombres à virgule flottante, on a l'approximation de la perte de data, mais c'est un tour de force incroyable de pouvoir avoir cet espace, cet intervalle de données incroyable entre 10 puissance 308 et 10 puissance 308, donc le tour de force, on peut le respecter. Et si vous faites du calcul scientifique, par exemple, eh bien profitez des nombres à virgule flottante, ce sont des outils extrêmement puissants et euh, extrêmement intéressants à utiliser. Merci, Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez votre feedback à faire sur, sur Joinin, euh, ce serait toujours utile pour les publics. Merci à tous. Merci beaucoup Benoît euh, pour cette conférence. C'était vraiment très très très intéressant. Euh, on n'a pas le temps de prendre des questions. Du coup, malheureusement, il y en avait deux trois dans l'onglet questions. Si tu veux les regarder ou sinon, on te les enverra après comme tu le préfères. Euh, on enchaîne directement parce qu'on dans deux minutes. Euh, on a les deux autres conférences qui s'enchaînent. Donc, on a euh, Lucas et Maxime qui vont nous parler de comment arriver à simplifier le développement multiplateforme d'une API orientée front, d'un côté. Et d'autre côté, on a Zip Surasti qui va nous parler des 25 ans de PHP. Voilà. Encore merci beaucoup, Benoît. Et puis, euh, bonne continuation de forum à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt.